Non, me dis pas qu'il n'y a plus d'essence, là. Si. T'as des gérées cadres de secours. Putain, Marco, les pompes sont à sec. tu m'as pas les infos. T'es au courant qu'on a un cadavre dans le coffre Ouais, ben, bah, pour commencer, si t'avais pas buté le type à qui t'as prêté 13 briques, on n'en serait pas là. Ça va, me fais pas la morale, hein. J'ai perdu mon sang-froid. Bon, c'était notre dernier client, on a besoin de cet argent. Attends, me dis pas que le mec du coffre, c'était notre dernier emprunteur. C'était un accident, ok Bon, écoute, t'inquiète pas. On envoie l'annulaire avec l'alliance à sa femme, on lui demande une rançon, et nous voilà sur une nouvelle affaire. J'en reviens pas que t'aies prêté nos fonds de tiroir à un meurtre. Et d'abord, comment t'as fait pour payer le nettoyeur Si tu veux qu'il fasse disparaître un corps, faut bien le payer d'avance, non Et il prend 8000 Bah, j'étais voir la concurrence. Mais de quelle concurrence tu me parles, putain On est les seuls usuriers à des kilomètres. Bah, la concurrence C'est la solution à un clic. J'ai réglé tous nos problèmes sur meilleurpré.com. J'ai obtenu un prêt à un taux dérisoire. Voilà pourquoi on n'a plus de clients. Et ils offrent même une bouteille de champagne. Alors, monsieur, on va pas perdre de temps. Sortez des véhicules, vos papiers et ouvrez ma offre Allez, on se bouge. Qu'avons-nous là Attendez, on 5 000. Vous avez augmenté vos tarifs là. C'est la crise pour nous aussi, les gars. Hein. C'est le minimum pour ce qu'on vient de voir, non Soyez-vous. Ok. Tenez. Et cassez-vous maintenant Eh les gars, pas d'alcool volant J'ai envie de faire faire du goût les gars hein Marco, Yo. Attends, l'essence Ah oui, merde Eh hey Vous auriez pas un peu d'essence à nous dépanner, là Debile. <rire> ok. Eh, hey, hey, eh Cassez-vous que Qu'est-ce que tu fais, là Tu te ramollis hey. T'as même pas négocié On n'a pas le temps. Allez, gars, je te fais un coup c'est Marco qui C'est vraiment des biens. Ouais. <rire> T'as emprunté combien en ligne 13 000. 13 Alors, si je résume, entre le pot de vin et le nettoyeur, on est rendu à 13 000 la soirée Mais t'es malade Marco, il y a ton cadavre qui joue à la course en sac. Mes intérêts Bravo Cette fois, tu l'as bien descendu. Bah bon, au moins je peux pas le nettoyeur pour rien.